Bonjour à tout le monde, je vous salue, euh, je m'énomme Franck. Aujourd'hui je vais seulement vous faire rire un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, qui aiment insulter les gens, qui insultent des gens en disant que tu es irresponsable, hein? tu es vraiment irresponsable. C'est un conseil que je vous prodigue tous. Évitez d'insulter quelqu'un. Tu es irresponsable. Attention. Parce que dans ton ventre, tu as des, des, des, des, des, des, des, des, des animaux qui vivent dans ton ventre. Et ces animaux qui vivent dans ton ventre, tu les fais, le fais nourrir tous les jours. Tu dois manger pour les faire nourrir. C'est bien... Et, et, de faire nourrir des enfants, tu sais, quand tu as des enfants, tu refuses même de les faire nourrir, c'est pas un problème, parce que les enfants, tu, les, tu ne les fais pas nourrir, ils ne peuvent pas te tuer. Mais les enfants qui sont dans ton ventre là, des, des Ascaris, de tout cela, de tout ce monde qui vit dans ton ventre là, si tu n'as pas encore mangé, tu fais du jour, tu vas mourir. Tu vois, maintenant, <rire> C'est pourquoi je vous dis, ne pas faire nourrir les enfants que tu as mis au monde, C'est c'est pas vraiment grave. Peut-être tu n'as rien à leur donner. Mais ne pas nourrir les enfants qui sont dans ton ventre là, des animaux là, <rire> des, des, des, des, des, des serpents qui sont dans ton ventre là. Si tu ne les fais pas nourrir... Ils vont te tuer. Ils vont commencer à te manger à l'intérieur et jusqu'à te faire mourir. Voilà ce que je voulais vous faire rire un peu. <rire>